sont nominés cette année au culte de la superficialité. Les chanteurs de la... Like. did Nourri à la crainte de porta académique Qu'aujourd'hui tout ce qui n'a pas de valeur à... Fan de sa masse, Et petit à petit, on a bruti la masse. Oui, post-mortem La fratrie, la fratrie, la Tout que public La culture n'est pas à avant ni ceux qui la font Mais si la musique est une marchandise, alors marche au nom Il n'y aura pas de contrat d'exclusivité avec nous La liberté n'a pas de prix Un point, c'est tout Autonome, indépendant, et fier de l'être.